C'est l'ancien atelier électrique de la Société Métallurgique de Normandie, c'est-à-dire euh, la plus grosse usine, la plus grosse industrie qui existait euh, autour de Caen. Mm -hmm. euh, et ce bâtiment date euh, du milieu du XXe siècle et est le dernier vestige de cette très grande entreprise qui a fermé en 1994. C'était une friche puisque lorsque l'entreprise a fermé, tout a été démoli ou déconstruit, mis à part l'ancien la, atelier électrique une grande tour réfrigérante. Et donc, il était nécessaire de réoccuper ces 200 hectares, de ne pas laisser une verrue et puis surtout une blessure ouverte sur le territoire de Colombelles et de Camp-la-Mer. Et donc, en effet, Normandie Aménagement est une société d'aménagement qui a été missionnée par les collectivités pour recréer à cet endroit-là des espaces d'activité économique, du logement. Et puis, qui un jour s'est posé la question de la réhabilitation du dernier vestige, de la dernière friche industrielle. On a décidé de travailler autrement et donc de ne pas calquer un programme, de ne pas calquer une activité unique, mais bien de consulter à la fois les habitants, les associations, les entreprises, les collectivités pour imaginer ensemble comment on allait transformer ce lieu-là et y répondre réellement aux besoins de toute cette typologie d'acteurs. Que nous avons décidé, euh, après avoir lancé les premières études euh, au sein de Normandie Aménagement, de quitter Normandie Aménagement et de monter notre propre structure associative et coopérative, qui s'appelle le, le WIP. WIP, est comme co euh, Work in progress. Comme Work in Progress, justement pour euh, signifier que... On sait où on veut aboutir, mais on ne connaît pas forcément le chemin exact. Et puis, euh, ça permet justement à, à plein de projets de venir se greffer euh, à celui de la grande Alle. Pourquoi on a décidé de fonctionner sur un mode coopératif et d'avoir une gouvernance ouverte C'est parce que justement, pour que ce projet ressemble au, euh, aux citoyens, ressemble au, à ceux qui font euh, le territoire, il faut pouvoir les intégrer dans les choix stratégiques qui vont euh, permettre de développer la grande Alle. Euh, nous avons été euh, distingués euh, lors de la Biennale d'architecture de Venise cette année, en 2018, au pavillon français. Nous faisons partie des dix lieux présentés euh, dans le pavillon français euh, grâce aux architectes euh, commissaires mm -hmm. du pavillon qui s'appellent « Encore heureux » et qui sont, les, qui sont les architectes, la maîtrise d'œuvre de la Grande Halle. On touche aussi des organismes de formation, des partenaires comme le Dôme qui est le, le, notamment le Fab Lab de Caen. On touche aussi des personnes qui travaillent dans des jardins en insertion. On travaille aussi avec les collectivités ou les grandes entreprises du territoire qui viennent organiser des séminaires ou des formations dans notre lieu de préfiguration qui s'appelle la cité de chantier. Donc on, en fait, on a déjà on un où nous sommes en ce moment, qui est en petit euh, ce que sera la grandale x10, euh, mm -hmm. et qui euh, en fait nous permet de faire grossir le microcosme et de faire grossir l'écosystème et justement d'être multiréseau. On relève autant de l'économie sociale et solidaire que de l'économie circulaire, que de l'entrepreneuriat traditionnel. Nous, on estime qu'on euh, passe déjà beaucoup de temps au travail, que le, les, les réponses que peuvent apporter les tiers-lieux, c'est d'améliorer sa qualité de vie au travail, de rompre l'isolement, d'être une communauté d'entraide. Et cette communauté d'entraide, elle ne peut fonctionner que s'il y a d'échanges, que s'il y a de l'animation et surtout que si chacun est acteur et donc euh, proactif aussi dans la façon dont il va vers les autres, dans la façon dont il participe au bon fonctionnement euh, du lieu et à ce titre-là c'est aussi un projet coopératif et un projet collectif parce que chacun va venir dans la Grande Alte comme il vient ici à la cité chantier pour travailler ou pour développer son projet mais en faisant cela en répondant à son besoin individuel il participe aussi à un projet collectif, on lui demande de participer à des tâches qui relèvent autant du fonctionnement euh, du lieu, que de l'animation, que de la gouvernance, tout simplement, euh, de cet endroit. Et du coup, il s'inscrit aussi dans un projet plus vaste, qui l'enrichit, qui lui apprend des nouvelles choses, qui le fait, lui fait rencontrer des nouveaux euh, futurs partenaires, acteurs, etc. Chacun des espaces euh, est protéiforme et, et multi-usage. Donc, euh, ils, ils peuvent le faire évoluer puisqu'il euh, y a certainement des projets auxquels on n'a pas pensé. Par exemple, dans les espaces d'atelier du rez-de-chaussée, pour l'instant, on, on les a plutôt pensés pour des artisans. Mais il y a déjà des organismes de formation qui sont venus nous voir en nous disant Ah ben nous, euh, euh, on travaille autour euh, des travaux publics et euh, on n'a aucun endroit où on peut euh, former théoriquement euh, nos stagiaires et ensuite. Euh, montrer, les, les faire, euh, leur faire la pratique juste à côté. Et ici, à la Grande avec nos deux hectares de terrain à proximité, on peut faire et la théorie et la pratique. Donc c'était un usage qui n'était pas imaginé au préalable, mais qui est tout à fait développable dans les années à venir. Normandie oui. Aménagement restera le propriétaire. Ils sont les propriétaires, et ce sont eux qui assurent la maîtrise d'ouvrage mmh. qui permet la réhabilitation du bâtiment grâce au soutien financier des collectivités. Mais en effet, le WIP est leur client d'une certaine façon puisque nous, serons, nous sommes les locataires, nous avons signé le bail qui mmh. va démarrer en octobre 2019. Et euh, on fonctionne vraiment à trois, hein, c'est-à-dire les architectes, les propriétaires et nous, euh, les futurs locataires, pour qu'on pour faire en sorte que ce projet euh, ben, permette vraiment de participer à la centralité, à l'attractivité de ce territoire. 7,5 millions et demi ont été nécessaires, qui ont été euh, euh, regroupés grâce à Caen-la-Mer, la communauté urbaine, la région, la ville de Colombelle, l'ADEME, l'établissement public foncier le FEDER, donc l'Europe, et Normandie Aménagement, le propriétaire. Les travaux ont démarré euh, en février 2018. Ce financement a été bouclé parce que le WIP, futur locataire, avait fait la démonstration de sa crédibilité, de sa viabilité et de sa capacité à développer le projet de tiers-lieu, et sa capacité à le développer de façon coopérative. Mmh. Nous-mêmes sommes allés emprunter 300 000 euros auprès de différentes institutions bancaires, on va bénéficier de quelques subventions également, notamment régionales, pour payer tout le mobilier. Et donc, une fois qu'on a démontré notre capacité à faire et notre capacité à fédérer, à faire venir des gens sur des spectacles, sur l'utilisation déjà de bureaux euh, au sein de la cité de chantier, les, les collectivités ont dit « Ok, c'est parti, on démarre euh, la réhabilitation et votre euh, modèle économique est viable, puisque vous en avez déjà fait la démonstration pendant un an et demi. » une grande nef d'un seul tenant qui fait 1100 mètres carrés, qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Donc, on est un établissement recevant du public qui permet cet accueil-là et qui correspond à une jauge qui n'existe pas sur la communauté urbaine de Caen. Alors, il y a d'autres configurations qui existent en mode centre des congrès, en mode salle de concert. Mais là, c'est vraiment un, un, la pièce en plus pour tous ceux qui veulent programmer euh, des spectacles euh, différents, qui veulent organiser des grandes manifestations, euh, soit économiques, soit des salons, soit des foires, soit des grands repas, des grands galas, qui peut être configuré aussi en exposition, qui peut être configuré dans des plus petits espaces, mais qui du coup est en plus très accessible euh, en sortie euh, d'autoroute. Euh, c'est facile de se garer aussi à côté de chez nous. Et c'est vrai que c'est le lieu où on sent encore euh, l'histoire industrielle de toute cette zone-là et qui est porteur en fait de la force et de l'identité de la Grandale. C'est vraiment le lieu qui peut être configuré de multiples façons et qui démontre cette capacité euh, bah d'accueillir tout type de projet au sein de la Grandale.